Présent Marseille. Bonjour, messieurs les journalistes. Présent Marseille, vous allez mon corps vailler politique ouvert du Congo. Vous allez mon corps vailler présent sénat aux structures, à réflexion, et à la carte idpse où tout ça analyse ensemble. Mais vous êtes dans la République démocratique du Congo. Mon imboka Marseille, vous le voyez, présent. Oui, santé Zakimia. En tout cas, malheur mon angolanza, mais Zamba prête, il est encore vie, Il y a un sur le lot. Tout cela n'a pas imboka à travers notre émission, la Congo Live. Merci beaucoup, mon Boc à Marseille. et on de la télévision, plus de 150 000 personnes, parce que ce que branché, en tout cas, je pense à le Président a t répondu à la question. Anna. Lors, il y a face à face, il y a un journaliste avec le président suisse. Okay. Le président a martelé sur ça. À il n'y aura pas un quelconque dialogue avec le M23. Je pense que le M23 n'a qu'à s'adhérer à la feuille de route à Angola. Ils allaient cantonné dans mont Sabinyo Et puis, les étrangers, étrangers comme le Rwanda, Uganda et les Congolais, Ils ont intégré dans le processus de réinsertion de la société. Donc, les M23 cessent de rêver. Ce temps-là est déjà révolu, il y a un mixage, il y a un brassage au sein de notre armée. Il y a qui, à la base, il y a une infiltration dans qui généraux monter ont l'armée. C'était à cause de ça. Ah, Aujourd'hui, bien sûr, il y a des généraux ici dans les groupes armés, qui sont incapables de monter monter armé. Il y a un, un général de 33 ans. Yango Moni Lelo, le président, comprenant cela, il avait répondu encore une fois pour toutes. La question, oh yo, les communs de posé certains journalistes virés, bah, qu comme quoi le gouvernement Kinshasa a négocié secrètement avec les M23. Or, c'est faux. Je pense qu'il y a une réponse, hier, par le chef de l'État, il a été clair à l'objet qu'il n'y aura pas un quelconque négociation avec les M23. Les M23 doivent se conformer. Il y a une résolution, une assise dans le Rwanda C'est le cantonnement de Mont-Sabigno Par la suite, chacun a une zone de Respectif, le Rwanda ou l'Ouganda Et certains Congolais qui sont qui est un peu mécontents, ont On dit qu'il y a une maintenant la vie, la vie normale, la vie civile na la, la, la société. DDRCS est que DDRCS est concerné des Congolais, non des Rwandais. Ils doivent se trompeter. Tu sais qu'il n'est pas Kabila. Ils sont des Rwandais. Ils sont des Rwandais. Mais ils ne sont pas intégrés, ils ne sont pas intégrés dans 4 institution. Voilà pourquoi, DDRCS est concerné rien que les Autochtones, les Congolais. Jadis, c'est Mekondizaki, c'est Miminu qui peut nous combattre l'État congolais. Alors, il y a des concernés, les Rwandais et les autres. Tous ces mouvements rebelles étrangers. Sur les sols congolais, Bazali sont obligés à cause de leurs pays respectifs. Les ADEF, les M23 Rwandais, les Reds de Tabala, les mororo tous ces étrangers-là, oh, au bah, se de trop sur les sols congolais, sont obligés de rentrer maintenant dans leurs pays respectifs. Et les Congolais, au se mettent qui autrefois Autrefois, ils ont été cantonnés dans la Katia Kindou pour la réinsertion dans bango au sein de la société. Au bout d'un moment, il y a des milagres, l'État, après, c'est un moyen. Au bout d'un moment, il y a des commerces, l'État, après, c'est un moyen, pour avoir la réinsertion au sein de la société. Les restes, c'est que nous avons payé nos respectifs. Parce que Tshiseki dit, il n'y a pas de cabine, il y ces étrangers, au sein de l'armée. Fini avec ces blagues, fini avec ces aventures, il y a des côtés, des étrangers, dans la carte de l'armée. Fini avec ça, avec Tshiseki. Mais, de mais je pense que c'est fragilité, l'armée, à la est -à a, a, à la de la a des sont au sein de l'armée. Toujours y a des sont au sein de l'armée. des qui étrangers au sein de l'armée. Se au sein de l'armée. au des qui sont au il y a un brassage, un mixage au Kabila. Il y a un élection dans le Nous avons eu des généraux au qui Il reste des soldats matériaux dans le 4e armée rwandais. Il y a des généraux dans le o Il y a des sont des soldats de rang dans le Rwanda. Mais dans le Congo, il y général des générales, des colonel À cause, il y a Kabila dans le o oh. Fini avec ses aventures. Fini avec un insulte à Markewana. Oh il y a des soldats rang bah on va gérer la quartier armé comme on laisse finir avec ça avec ce qui est on et on sait là qui à la base il y a infiltration et on sait là qui à la base il y a que fragiliser l'armée la vous comprenez des brassages et des mixages au yo qu'habille les bison dans le cadre mais au cas où résistance et paysan mais côté ben on va voir qu'on respecte des routes on qui sera la suite la, la, la, la, la, la, la suite est au zala Il <rire> ben au zala bah ben au zala face il y a au bah et on a qui Mais ce n'est pas aujourd'hui. Si vous n'avez pas le droit, vous pas le droit d'être venu. Sinon, tu es Oui. C'est ce qui est respectueux. Vous comprenez oui. Tant que la diplomatie est agissante de par le monde, qui peuvent faire comprendre que mon pays est agressé par le Rwanda. Vous comprenez Il s'attendait à la solution pour les Je pense que sa voix a été déjà entendue par le monde. Et cette fois-ci, maintenant, le voie est il voie, il y, y a guerre. Vous comprenez Ce qui M23 s'entêtaient à cause de la puissance, il y a fait. Je crois qu'il a même, lorsqu'il avait convoqué le chef d'état-major, il y avait l'armée, il y dans na cadre de la force régionale, il a été clair avec eux, eh, à les M23 n'a qu'une seule option. Vous comprenez Il y a qu quitté les sols congolais officiellement et totalement. Au cas contraire, il y rigueur une guerre il y a une parce que le, le, le, le fard de ce, les Fardes, c'est l'élo et c'est une position en force. Vous comprenez L'armée rwandaise, parce qu'on s'en a va faire face à l'affaire des études. Vous comprenez c'est une conséquence a, pas, Parce que Tshisekedi a montré sa bonne foi à la face du monde que mon pays est agressé par les Rwandais. Pour faire la solution, pour, ba, solution pour, ba, boulée, diplomatique. Mais moi, je pense que la communauté internationale, ça sourd d'oreille. Lorsque le Congo va ba, commencer à frapper, les conséquences, ba, on va évoluer les conséquences c'est y a en partie est en milieu ils ont la température actuellement en tout cas l'elo hormis peut-être avant hier au ont qui a fondu mais qui entre le M23 au derrière le M23 ils ont enregistré beaucoup de morts C'est cela qui fasse la force autodéfense na et bah maïmaï ils sont Obaye c'est bango aventures sont souka déjà à la la face du monde que c'est un monsieur vraiment un aventurier parce qu'il va prétexte d'ina ina souka on a Roland FDLR bah sécurité Or, déjà les FDLR sont déjà inactifs dans Congo parce qu'il va cosin mboko en 4 machine d'une en 4 2020 c'est comme est-ce que vous pensez que ces FDLR sont toujours actifs dans le Congo Et à combien de fois l'armée rwandaise, RDF, a traqué le Fdl à l'époque de Kabila Je crois en plusieurs reprises. Oui, en prétexte de, ces le prétexte que vous allez pouvoir des possibilités dans côté des FDR à l'époque de Kabila. déjà, à balayer balayer le revers de la main. le l'accès à la face du monde qu'il n'y a pas de Fdl dans l'époque de le pouvoir de Kagame Sauf que Kagame par ses intentions, il y a un nuire, il nos a de richesses, il so, y a nos les ses aventures comme dans Souka. Voilà pourquoi il Kagame n'a pris le choix. Il y a un récupérer l'armée, il y a un peu au cas contraire, il y a un de force, il y a un de force. Y a, Merci beaucoup, Mme Mboka Marseille. Tu as dit ce directement ces la dossier députés rwandais c'est un danger pour la république. Voilà maintenant voilà maintenant ces soi disant députés par rapport à persécution perséqu perséquition c'est un danger je Là, il y a des d'armes partout dans le territoire rébellé. Ces caches d'armes ça va position avancée. Il y a M23 dans l'armée rwandaise. Voilà pourquoi, maintenant, tous ces réseaux sont démantelé. Tous ces caches d'armes sont par, par le régime. Il y a Sony, il y a des de sont au grand public. Ces messieurs, en tout cas, ils méritent la prison. Même pendaison. Parce que c'est un danger pour le Congo. C'est lui qui est à la base. Il y a une tuerie de trop, plus de 12 millions de tueries dans le Bokanabiso, à cause de minerais congolais. Les Congolais ont beaucoup de trop dans la partie est, à cause de ces messieurs, qui est la plaque tournante. Il y a une mafia de et minerais congolais dans la partie est dans le Bokanabiso. La vérité est éclatée au grand jour. Voilà pourquoi la première fois, ça une perquisition. Il a la pour Pour quel intérêt C'est pour ça qu'il La fois passée, a public à l'équité. Or, c'est lui qui jouait, la... qui jouait la grande partie je dit, pas à Mwanga Il pas les loyaux, nos services, c'est la perquisition n'anda c'est un cache d'armes. Ces messieurs, c'est un danger public pour le Congo. Voilà aujourd'hui, il le a le peu de a de temps. Il a a à délivrance. Voilà de temps. Il de y a Il y a Il y a y a de décennies merci beaucoup euh, mon amour pour... oui, Marcel nous, avons une nous, nous, avons nous avons a nous avons nous avons nous avons de Chouchou qui n'est pas la persécution des forcée la à faire bon la audience tout aussi la opposition et à du Congo qui n'a il Martin si l'opposition. l'opposition. n'existe pas au Congo. Je pense que lorsqu'on parle de l'opposition, il y a un seul parti qui dépêche. L'opposition, qui L'opposition, est L'opposition, L'opposition, terrain. On l'a qui s'habille réellement que aux gens la population derrière vous. Alors, aventurer au salamina katia, au salamana katia, il y a Katanga, ils allent juste conglomeré bas aventurer bas sanguani pour na construire là. Pour Italie peut-être bas faire na bangou bas salaka. Il y a côté Kongo. On a dit ko ça qui Le lot est dans la sphère politique qui est Congo. Il n'y a pas de vrais congolais. Les hommes nés là, étrangers dans la politique active yambo qu'on habille pour que Baton va diriger Bissot, il y a un moni. Il va passer à Batou Sowana, ça laisse à désirer. Passer dans les aliment sombre. Ce parmi je suis à Katoumbi, Katoum, pendant 18 ans. Il a été gouverneur dans Katanga pendant 12 ans. Il a pillé les minerais congolais. Ce que je suis en il a un dossier et la justice congolaise. Il a détourné plus de 208 millions de dollars à Bukangalonjo. Vous comprenez? Ce que je suis délice et sanga, c'est un rebelle. Il a comploté avec les étrangers pour la congolais avoir de rébellion. Est-ce que le bâton baba congolais réellement Ce que Fayulu Fayoul lui-même il a été à la base. Il y a été gouverneur de la ville à Kinshasa en 2006. Il a voté pour le PPRD. Est-ce que tous ces gens, tous ces conglomérats d'aventuriers ne sont opposants Je pense que dans les na sont opposants à l'été ce sont des commerçants politiques oh bah, ben a politique prononce à la commerce na ils peuple prêté na bangou, ils vont crédit à peuple Le peuple n'a pas confiance, parce que sont les des sont conglomerés bah se retrouver autour d'affaires privées, affaire na privé, politique, a vivre ils ce ne sont pas des opposants, ils sont tous sauf des opposants, parce que tous ces gens personne n'a fait l'opposition dans ces pays, personne, Dans tu Moïse n'a jamais été opposant c'est à base, la base Il a été gouverneur pendant 12 ans. Il y a eu une gestion de la direction de a de la de la direction de la la la la la il a légitimé le pouvoir de Kabila en 2006. Vous comprenez? a voté au profit du candidat PPRD, au détriment du candidat MLC. MLCO, a dit que Adam qui devait être gouverneur de la ville de Kinshasa. Là, il a dit que c'est opposant. Moi je pense que parmi tous ces gens, il n'y a pas un opposant. Ce sont des opportunistes politiques. Politique qui est précisément au goût. Parce que la politique bah, c'est improvisé comme un politicien. Vous comprenez Moi je pense que Fayourou, il faut que il, il était maire perdant à l'élection en 2018. Est-ce que c'est lui qui devait aller vers Katoum Mais pourquoi pas si bon Mais Et ça pas vous Vous comprenez Je pense que c'est lui qui devait fédérer tous ses opportunistes autour de lui. Parce que c'est lui qui était le maire perdant en 2018. Mais comment est-ce que un président de football, ben Sayo, qui se réclame, Le président de football, non, vous je comprenez, je Moïse Katumbi, oh. qui dit reste ne connaît jamais la politique, Aso ben qui se réclame, opposant, qui se réclame que, aux alimouanes, ben mm. a a voilà okay, Di si il dit, dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il il dit, il dit, dit, il dit, il dit, il il dit, il il dit, il il il Nakarir Naye, qui était meilleur deuxième meilleur perdant, le premier meilleur perdant dans l'élection 2018, a reçu Moïse Katoumbou. Parce que Moïse Katumbu est tout, sauf opposant. Parce que c'est un commerçant, c'est un meilleur président de football. Il n'est pas opposant. Mais comment lui qui se réclame opposant, les fils de Tchènes Tshisekedi, peut être derrière Moïse Katumbu. Allez-y comprendre. L'EFSA est un conglomérat d'aventuriers, des opportunistes, qui ont na carte politique à Congo pour s'enrichir uniquement. Les preuves sont là. Oh, Moussa Azalaki premier ministre de Nambouk à Nabi il a eu à détourner 208 millions de à Et et il a porté disparu Il a un dossier dans le niveau de justice de Nambi, so. vous comprenez Moi je pense que, les Congolais, Naïb Sarabango, un peu conscient Si les talibans sont là, leur nationalité est douteuse. Tous ces gens-là, vous comprenez pas à vous comprenez je suis le premier ministre de la Mais ce que l'ancien premier ministre de la Mobutu, vers les années 90, je suis le premier ministre de la République. Lorsque je suis premier ministre au la République, je suis le premier ministre la République, qui y chargé mission Rwanda nakat la Ce n'est pas moi. Interrogez l'histoire, les archives sont là. A l'Obaki Boye. Vincent de Lunda République, Premier ministre vers les années 90. Alors lorsque je suis Premier ministre au Zaïre, un chargé d'affaires, chargé de mission pardon voulais-je dire, à Rwanda, à après, dit, il y a Rwanda nakacha Zaïre, mais a commis mutamani manengeni, a commis congolais quand, quand est-ce qu'il a acquis la nationalité congolaise? Vous comprenez un peu ça? L'autre est là, Moïse Katoumbi, tu de la nationalité maman zambienne, papa grec, au Jules sousou Mususuwana, Fayulu, Fayoulou, tu es d'origine Vous comprenez Tous ces gens-là, ils passaient dans Bango, ils alliaient malamou migité, ils alliaient peuple congolais. L'autre-là, qui s'est dit congolais, Délis et il fit d'abord rebelle. Il a tué le peuple congolais dans la rébellion. Vous comprenez na il y a un ennemi à Congo, RCDGoma, parti à Rwanda. Voilà pourquoi je t'avais dit qu'il y a des Congolais inconscients. Ils font toujours léger à ennemis Mais c'est ça qui est opposant à Nguesso. Bon ça la bloque parce que dans bah, tout, ils répondre toujours. On va mettre les occidentaux pour faire face. Mon amboka Félix Sekédi, il, il y en un autre. Comme il est là, même ce que bon ça la bloque. Tous ces étrangers, on congolais inconscients. Oh, c'est la par les Européens. Bon ça la bloque. Monko, Lélo bloque. On est salamis. La carte est le, le, le, le Merci beaucoup. Mon <rire> Marseille et aussi coup de Cordigué, selon l'envié c'est un moi parce qu'il y a histoire Merci beaucoup pour commencer. Le dossier le père et le maire. Ils à vous avez souvent dit sont le rwandais, est-ce que vous avez la peine un à... problème dans le dossier le père et de parce que ce sont, les... ce sont les Congolais. Quelle sera la suite si le dossier à le père et de sur côté de mer Dossier, il y a des pères et des mères les bah, Congolais vont bah, comprendre bien parce bah, s'il y a une diversion et une amalgamité avec des ennemis en qui sont à Oyo, où à l'église catholique ou à l'organisme international internationaux, na certains diplomates vous comprenez si bah, confondre confondez avec la Congolité Le Congo c'est un pays souverain c'est lui qui, esti... qui a estimé que a besoin de les Congolais il faut remplir la formalité de la nationalité cela n'empêche que vous soyez commerçant au Congo Moïse commerce, Il y a un peu de commerce qui calmement. Ça. Vous comprenez? À il y a un peu de commerce qui calmement. Il y a un grand club qui est un grand club qui est un grand club. Il a posé un problème, bien qu'il n'est pas congolais. Il a posé un problème. Vous comprenez? Il a été gouverneur dans ces pays. Il a dirigé Katanga. et a posé un problème. Mais les Congolais vont comprendre que, à cause de l'infiltration de l'îlot, il y a un trouble. Il ne un peu verrouiller les fonctions régaliennes de l'îlot. En commençant par les chefs de l'État et fonction de chef de l'État, fonction à chef détat major Mon la banque d'Isaïe, banque de banque congolaise, pour être gouverneur de la banque, pour être gouverneur de la banque, il faut être congolais de père et de mère. Est-ce que vous comprenez Il y a une loi dans la banque centrale de la Bissou. Mais si vous êtes dans le Congo, dans le sommet de l'État, a a, a a appliqué la même loi de la banque centrale de la Bissou. Et ça contraste. Ce qui est la Banque Centrale, la loi dit que pour être gouverneur de la Banque Centrale, il faut être congolais de père et de mère. A combien plus fortes raisons pour être chef de l'État Pour la moi, je suis un monde, à pour la Banque Centrale, Mais ton si monaïe un monde, qui prétend aimer les Congolais, à pour être professeur dans l'école catholique, il faut être catholique. Il y a une discrimination, Est-ce qu'un noir... Il a pape dans le monde. Où. Par rapport à ce qui canonique, il y a pape. lobby a comme de pape dans le Vatican. Alors, il que ça va de ou dans On comprend. Cette loi est salvatrice dans notre pays. On comprend. Ceux qui sont dans la banque centrale, ceux qui sont chefs d'état-major, ils font à la Congolais des pères et des mères, papa, a combien de plus fortes raisons dans le niveau de sommet à l'État, ça est étranger Cette loi est salvatrice. Loi est salvatrice, loi est salvatrice loi est en de plus, aux Congolais inconscients, en de plus, aux Congolais manipulés par les Occidentaux. Cette loi doit passer. Et moi, je ne vois pas pourquoi moi, je ne vois pas pourquoi je ça et là. Il n'a même pas à s'expliquer auprès de des diplomates étrangers. Donc, déjà, il faut ébarquer, bah, si, bah, bah, si déjà, bah, inscrire il y la une session, loi sur le référendum. Parce que la constitution est la même qui est sur constitution est Par le régime il y a 18 ans. Et puis ça qui a avantage c'est cette fameuse communauté d'Anamouligny. l'article 51. À Vous comprenez nos sept constitutions oyo exactes sur mesure parce que bango des bazali à la base à co semer trouble la katamboka na biso cette communauté bangala ah. té baluba té banyamulenge na haute qui est sauwa les tribus au Congo sont minoritaires mais bango banyamulenge qui se réclame congolais pourquoi toujours c'est eux qui sèment les désordres dans ces pays pendant des années tant que cette communauté là c'est pour vous dire que basa va ba congolais te. Tu reconnais que congolais. Ce qui va jouer, nationalité congolaise, tu reconnais ba ba ko ba que congolais. Mais va rêver de diriger Congolobi. Va rêver. Parce qu'un congolais, un rwandais d'origine congolaise, a co-dirigé rwandais Ce que je suis so, congolais, je crois, directrice générale, il y a rwandais. Par rapport à nos informations, son père a sa congolaise. Mais vous pensez que cette dame là Makolo peut diriger le Rwanda demain ou après demain? Jamais, ça ne se fera jamais. Mais pourquoi maintenant Baliba Salango inverse de la Congo Nous disons non. Na otoe qui ah wasoki na banque centrale congolais de père et de mère, il faut diriger yango à combien plus forte raison dans le sommet de l'État. Papa, c'est clair que ça. Moi, je pense que cette question ne nécessite pas. Moi, Namboka, eu pardon, président de l'Assemblée Nationale, à la loi de débattre débatte, un jour suffit, va voter pour les gens qui ne sont Vous comprenez Je suis sécurité, le parti est préoccupé. Cette question de la loi chani ce n'est pas un problème. Ce n'est pas d'ailleurs tout seul, de Il n'y a pas un débat là-dessus. C'est une loi pour, pour sauver notre pays. C'est une loi pour verrouiller les fonctions réguliers de l'Assemblée Nationale. Donc moi je pense que c'est ça. Cette fameuse communauté, banyamulenge va s'occuper de commerce, va s'occuper de ministre, comme l'inde, à ministre comme CET, ministre Lelo. s'occuper na ministre Lelo. conseiller na de la ministre Lelo. comme ministre Lelo. ministre Lelo. Va ministre Lelo. ministre ministre ministre Lelo. ministre ministre mais tu ne une fonction chef de l'État. Pourquoi chef de l'État Par hypothèse, Moïse Katumbi président du Congo. N'est-ce pas nationalité est doutée. Il y a des pères juifs, des mères zambiennes. Ce qui Congo en train de récemment, en 2019, Congo est en de Zambie. Je crois que les militaires zambiennes occupés de de vous comprenez? Si vous, Katoum est président de la Congo, Kongwe Koti est en Zambi. la Zambie, loyauté à Katoum et Zanambokani. Comment on doit réfléchir? Si président de Congo, Kongwe Koti en confinant Rwanda, Yebisanga a loyauté à Katoum et à Zambokani. Ce qui est député, A trahir le Congo. Si vous, le supreme, allez vous Katoum est magistrature suprême, allez-y comprendre. Katoum est lelo qui se réclame congolais En 1999 a funda congo musée président bakanga va ba minérer à congo na zambie moïse a non. congo est il fait devoir devoirs. bon na bien c'est moïse katumbi qui se réclame au congolais aujourd'hui hier a funda congo à l'époque à musé bakanga va ba minérer congolais na zambie Vous comprenez? comme quoi ba congolais faut pas devoir moi ka zambie mbongo Zambie. Ou bakanga et bakanga va ba minérer à congo Tout ça bazoba bate? Et ça a passé, beaucoup récent. Moïse Katou qui yango avec Mouze, à Funda Congo. Et nos minéraux ont été interceptés dans Zambie. En son temps, il était Zambien. Les lois commis congolais. Tout ça la base été battu quand même. Tout ça la base été battu. Merci beaucoup, Mme Bokka Marseille. Vous Nous sommes presque à la fin. Mais là, je l'impression le de commencé. Je vais interpeller toujours la jeunesse congolaise en général, et Kinoise en particulier. Macambu, aujourd'hui les canembos, les pas été enterrés dans le bongo. Dans le bongo, autrefois au cours d'une émission. Vous comprenez? Les premiers héritages au Nzambi à Pérsa dans ils allaient m'habiller naï. Vous comprenez que nous devons à tout prix, même au prix de notre sang, défendre défendre yango. Aujourd'hui, Israël comment défendre m'habiller naï? Mais comme si la jeunesse congolaise était n'accepte la distraction. Vous comprenez? L'elo oyio m'habiller naï bisso. Il y a des richesses a des a des a des qui sont dans le lobby. Ce qui est déjà là, c'est que les gens sont étranger les lobbies sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, la sont là, ils sont là, ils sont zambiens. ils sont là, ils sont là, ils sont là, la responsabilité cette loi ça débat là, débattre. On n'a Ba aligner Yango, il voter Yango et il reste tout les temps, il y a un pacifier parti est en abiso. Vous comprenez Nous ne pouvons pas toujours revenir na la loi Chani, la loi Chani, père des mère Qui est du reste Congo a les droits, yako verrouiller, il fonction régler dans le Vous comprenez Sans pour autant qu'on soit injonction junction l'Ibanda, il faut dicter à impérialiste Non. Vous comprenez Que le Congolais ba pas ba, ba, ba la muka Ce que vous avez, c'est que vous comprenez na mou kanda exode. Chapitre 17, verset 15, et le biboye, beaucoup pour un roi étranger, papa, même la Bible nous interpelle. Beaucoup pour un étranger parmi nous, diriger Bino. dirigé. Et ça, c'est biblique. Vous comprenez? Un bon, la Bible ça pasteur, il a verset, il y a un peu de temps. Vous comprenez? Deutéronome 17, verset 15, et le beaucoup pour un roi étranger, na a un C'est clair que ça. Mais comment un bon, qui est pasteur, nous demande, tu pour un étranger? Diriger Bissou. Et ça lui contraste. Même lui-même qui est pasteur, il sera sanctionné par Jésus-Christ. Vous comprenez Si la Bible nous interdit, si la Bible interdit aux Juifs, il y a un étranger à diriger Bango, allez-y comprendre. C'est que Jésus-Christ, il y a un danger, il y a un étranger à diriger Bissou dans Parce qu'il est prêt à tout. Il est prêt à côté de Bokanabino. Vous comprenez Et si vous prenez un commerçant, Mouta Tekarambisi, au a dirigé Congo, mais il va aborder nos minéraux. Il va aborder tous nos minéraux, papa. La preuve est là. Il va minéraux au Congo lorsque les gouverneur qui est en Et le PCM maintenant, il y a Mais il y a aussi là aussi. Parce que il y a des qui commerce. des minéraux qui a dirigé la fédération congolaise à football. Et vous allez a Le football a évolué. Il reste dans la politique avant de politique. politique. Vous comprenez Comment ils a pour belle Vous comprenez Comment ça a pour Que la jeunesse congolaise a été Derrière nos députés, tu as dit que les mots ont déjà. Mais tu as dit que la loi est Parce que la loi est salvatrice pour un bon Il reste de peu de temps. Merci beaucoup, mon numéro de téléphone, Président. Mon numéro, c'est le plus 243 81 52 99 123. Plus 243 81 52 99 123. C'est le Président Marcel. Tu as continué à travers ce numéro. Tu as continué à faire l'information bon merci maintenant que l'on a visionne à travers la chaîne Oyo Congo live où ils allent chaîne il y a référence où ils peuvent savoir bonne information bah bon, analyse à malamou à la prochaine Tokutani bye bye, bye.